Maouid groupe bordelais qui sont là. Alors il y a tout plein de choses à raconter. Depuis 2012, ils ont fait tout plein de trucs et c'est excellent. Alors on a normalement Olivia, Anaïs, Luna et Steve. Alors toi tu es Emilie. Emilie, ah d'accord. Laura. Laura. Et Vincent. Vincent. Donc c'est bien le groupe Maouid. Hein. Oui D'accord. Il a grandi, vous chantez I have a dream, on est d'accord, ouais. euh, toujours en anglais. Est-ce que vous pensez que le message passe mieux en anglais Ouais. C'est un peu plus universel, C'est plus universel, ouais. C'est pour que ça passe universellement non non, non, non, non. La, la non, raison non, pourquoi, en fait, je chante anglais, euh, c'est juste parce qu'en fait, j'écoutais toujours du reggae euh, jamaïcain, la plupart du temps, 90%, on va dire. Ouais, Donc, bien. du coup. Euh, <coughs>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 de l'identité musicale Je dirais que c'est un reggae métissé entre guillemets parce que voilà, on a de la solde, de la funk un peu de jazz, un peu de rock c'est un peu, il y a des touches un petit peu de tout sans mettre, voilà, sans non plus tout mélanger quoi voilà, c'est des petites influences, euh, voilà, genre Toots and the Metal, une, ça fait partie de, de nos influences, ce reggae un peu funky parfois. Ouais, voilà. bon, hein, et si c'est Et on a aussi Grand chaînes parfois où on fait des solos, c'est un peu aussi cet inspiration.